Je me présente, je suis Sarah, voyante, médium, fondatrice du site voyance-info.fr. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur, c'est maintenant » et je fais les offnis. Les offnis, c'est les infos à l'envers. cest le lundi, je donne les infos qui vont arriver dans la semaine. Plutôt que de dire ce qui s'est passé, je dis ce qui va arriver. Je fais un live, un direct pour vous répondre directement à une question. Béatrice, ta vie professionnelle, Béatrice Écoutez, Tu prends beaucoup sur toi par rapport à un contrat. Je te vois prendre énormément sur toi, donc beaucoup d'efforts que tu fais. J'ai une belle bénédiction, donc ça c'est pas négatif, je vois l'argent, je te vois avancer. Euh, toi tu te demandes s'il va y avoir un changement ou une évolution. Je te vois démarrer une formation, ouais. changement radical, j'ai une formation à distance, okay. j'ai une réussite. Okay. Tu as la formation, elle va te permettre de faire des choix, d'éclaircir ta situation, de commencer quelque chose de, de mieux pour toi en fait. J'ai une personne qui sera indépendante, apparemment qui aura besoin de toi, et je te vois après commencer en tant qu'indépendante. Ça, c'est pas tout de suite, hein. attention, hein. parce qu'il y a déjà le BTS, tout ça, on est, plus, on est dans, dans un avenir beaucoup plus lointain, donc ça ne va pas te parler beaucoup, ce que je vais te dire. Ça va t'apporter la base pour pouvoir avoir une, euh, te lancer en tant qu'indépendant. Enfin, en qu D'abord commencer pour, euh, à travailler avec une boîte et après te lancer en tant qu'indépendant. Donc ça va te permettre de vraiment évoluer. En fait, c'est que des bonnes nouvelles. Avec plaisir, merci à toi. Bonjour Pascal. Alors, euh, oui, tu cherches la solution pour te protéger, Pascal, mais apparemment, tu tournes donc le dos à une personne parce que tu veux te protéger. Mais j'ai quand même la relation. Alors, au début, tu as du mal à faire confiance, c'est normal, ça arrive à beaucoup de gens. Euh, avec tout, tout notre passé, c'est un peu logique, hein, on arrive tous avec nos, nos angoisses, nos, nos possibilités, de, nos, nos, nos protections, nos carapaces. Et puis apparemment, après, moi, je vois quand même la relation qui démarre et ce serait une très, très jolie relation l'homme dont tu parles. C'est quelqu'un assez patient et qui est prêt à, qui est prêt à attendre que tu, que tu sois en toute confiance pour pouvoir démarrer la relation. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment une, jolie, une jolie relation. Je vais te dater euh, cette relation. Est-ce que tu as le prénom de la personne là, qui, dont je parle, l'homme dont je parle, qui est en train de te draguer et à qui tu tournes le dos David. OK, moi, je vois la relation démarrer en décembre. On est en fin septembre. C'est ça, à peu près deux mois pour te mettre en confiance. Deux mois, deux mois et demi. Parce qu'en voyance, on est... Quand je dis décembre, ça peut être début, fin. Et vous soutenez. ça C'est assez, euh, assez rare. Tu vois pas mal de complicité. Mmh, après, j'ai une sœur, sa sœur, qui aura envie d'être tranquille. Euh, doucement avec sa sœur. Elle n'aura pas forcément confiance dès le début. Je pense même qu'elle aura une tendance à te tourner le dos. Merci beaucoup, Pascal. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et euh, que c'est beaucoup plus clair pour toi. Valérie, agne professionnelle professionnel de Valérie. Je vois une formation qui ne se fait pas. Par contre, je vois un travail qui te rapporte. Et le fait que quelqu'un tourne la page, que quelqu'un qui arrête de travailler te laisse une place qui fait que tu vas démarrer quelque chose de nouveau. Donc, tu évolues totalement dans, la, dans, le, dans le travail grâce à une personne qui part apparemment à la retraite, qui tourne une page. on vous finit une mission ou part à la retraite. Ce n'est pas un rupture de contrat, personne n'est viré. C'est vraiment quelqu'un qui finit son... qui finit son... ou son CDD ou alors qui vraiment qui part à la retraite. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui part à la retraite. Hein et toi du coup tu prendras, le, tu prendras la place parce que je te vois tout de suite après démarrer quelque chose de nouveau et donc un nouveau contrat que tu prends sa place et tu évolues et ça c'est pour ça, alors ça aussi c'est assez rapide, c'est pour le mois de novembre je dirais fin novembre, novembre décembre vers la fin d'année tu démarres complètement un nouveau, un nouveau travail dans la même boîte et là on passe une vraie heure sur vous où on fait réellement une, une consultation complète à tous les niveaux, tous les domaines, tout ce qui vous intéresse. Vous ressortez avec la tête hyper claire, hyper limpide, sans, sans aucun doute. Bah, je vous souhaite une excellente journée. Que des bonnes choses. Béatrice, merci beaucoup. Pascal, Valérie, Conception, Valérie, tout le monde. Merci beaucoup. Et j'espère que j'ai euh, que mes réponses vous ont aidé. Et à très, très, très bientôt.